Bonjour à tous! Dans la cours d'hier, vous avez appris ce qu'est une feuille de calque. Nous allons maintenant réviser ce que nous avons appris. Pouvez-vous dire ce qu'est un spreadsheet et pourquoi nous l'utilisons? Le spreadsheet est une partie d'OpenOffice qui vous permet de stocker vos données dans les tableaux à l'aide de lignes et de colonnes. Chaque tableau, que vous pouvez visualiser avec le tableur, est composé de plusieurs lignes et colonnes. Pouvez-vous dire combien de feuilles il y a par défaut dans le spreadsheet? Il y a trois feuilles par défaut dans une feuille de calque. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'entête de colonnes et de lignes? Avec l'aide de l'entête de colonnes et ligne, vous pouvez voir où se trouve la cellule sur laquelle vous travaillez, c'est-à-dire quelle colonne et quelle ligne. Pouvez-vous dire ce que vous devez utiliser pour passer d'une cellule à une autre? Pour vous déplacer d'une cellule à l'autre, vous devez utiliser les touches fléchées et le pavé tactile ou la souris. Quelle option pouvez-vous voir dans la barre d'état Dans la barre d'état, nous pouvons voir la boîte de diapositives et de zoom ainsi que les formules. Maintenant, allumez tous vos ordinateurs et utilisez la méthode qui vous a été enseignée pour ouvrir le fichier calc. Si vous avez le doute, regardez la vidéo. Et apprenez. Apprenons comment ouvrir une feuille de calque en utilisant la méthode Étape par Étape. Tout d'abord, cliquez sur le bouton Démarrer. Ensuite, cliquez sur l'option Tous les programmes. Une liste des différents programmes apparaîtra. D'ici, cliquez sur l'option Open Office. Vous y verrez les différents composants d'Open Office. D'ici, cliquez sur Open Office Calc. Voilà, le fichier de Calc s'ouvre, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir le fichier de spreadsheet ou calque en utilisant la méthode étape par étape. Voyons maintenant ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez d'abord créer un tableau, puis vous apprendrez ce que sont les fonctions, Annuler, rétablir, copier, couper, coller, rechercher et remplacer, supprimer le contenu, supprimer les cellules et le failli. Vous découvrirez également les formules de somme, de produit, de soustraire et de division. Alors, regardez d'abord le tableau qui vous est présenté. Et faites-en un par vous-même, comme celui-ci. Avez-vous tout réussi à faire le tableau ou pas? Voyons maintenant ce qu'est défaire. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons défaire? Grâce à la fonction annuler, vous pouvez supprimer un par un le dernier travail. Que vous avez effectué sur la feuille. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL Z. Pour en savoir plus sur l'utilisation de défaire, regardez cette vidéo. Apprenons comment utiliser la commande défaire dans une feuille calque. Tout d'abord, il faut faire quelques actions dans le document. Dans cette vidéo, nous avons supprimé les numéros, les différents matières, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Édition et cliquez sur l'option Défaire. Notez que pour supprimer les numéros des différents matières, nous avons utilisé le raccourci de commande Défaire. Vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-Z. Vous pouvez aussi cliquer sur l'option Défaire du menu Édition pour utiliser la même commande. Vous voyez que les numéros continuent à supprimer en utilisant la commande Défaire. Donc, nous avons annulé les dernières actions faites en utilisant la commande « défaire ». Donc, c'est comme ça, « again ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la commande « défaire » dans une feuille calque ». Voyons maintenant ce qu'est « refaire ». Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons Refaire Avec l'aide de Refaire, vous pouvez rétablir tout ce que vous avez supprimé avec Défaire. Cela fait exactement le contraire de Défaire. La commande de raccourci pour Refaire est CTRL Y. Maintenant, avec l'aide de Refaire, ramenez le tableau complet et en cas de problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Voyons cette vidéo pour apprendre comment utiliser la commande « Refaire » dans une feuille calque. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Refaire ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « Ctrl-Y ». Continuez à utiliser le raccourci CTRL Y pour rétablir les données supprimées, comme on trait en vidéo. Maintenant, nous avons obtenu toutes les données qui étaient supprimées en utilisant la commande Refaire. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la commande Refaire dans une feuille. Quelque. Voyons maintenant ce qu'est le couper-coller. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons couper? Avec l'aide de couper, vous pouvez supprimer un texte ou un objet à un endroit où vous ne le voulez pas. Puis, vous pouvez insérer à un endroit où vous le voulez en utilisant coller. La commande de raccourci pour couper est CTRL X et pour coller, c'est CTRL V. Montrez maintenant comment vous allez coller ce tableau entier sur une autre feuille. Si vous rencontrez un problème, apprenez-en. Regardons la vidéo. Apprenons. Comment couper et coller les données dans les feuilles de calque. Tout d'abord, sélectionnez les cellules, les lignes ou les colonnes que vous voulez couper, comme on trahi en vidéo. Puis, cliquez sur le menu Édition et cliquez sur l'option Couper. Vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-X. Voilà. Les données sélectionnées sont coupées. Ensuite, ouvrez une autre feuille pour coller les mêmes données. Pour faire cela, cliquez sur le menu Édition, puis cliquez sur l'option Coller. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Ctrl V. Voilà. Les données coupées sont collées maintenant dans une autre feuille, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez élargir la taille de chaque colonne dans une manière que montrer en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons couper et coller les données dans les feuilles de calque. Voyons maintenant ce qu'est le copier-coller. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons copier Avec l'aide de copier, nous pouvons obtenir des copies exactes de n'importe quel texte ou image. La commande de raccourci pour copier et CTRL-C. Pour obtenir les copies dans votre feuille, vous devez utiliser la commande coller. Continuez et montrez comment vous pouvez copier le tableau de la deuxième feuille et le coller sur la première feuille. Si vous rencontrez un problème, apprenez-en. Regardons la vidéo. Apprenons comment copier les cellules et les coller dans un autre emplacement dans les feuilles de calque. Maintenant, vous pouvez voir que la feuille 2 est ouverte. Et nous pouvons coller les données. De feuille 2 à feuille 1. Sélectionnez les données que vous voulez copier et coller. Ensuite, cliquez sur le menu Édition et cliquez sur l'option Copier. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-C. Puis, ouvrez le feuille 1. Maintenant, pour coller les données copiées, cliquez sur le menu Édition et cliquez sur l'option Coller. Vous pouvez utiliser le raccourci pour ceci, CTRL V. Voilà, les données sélectionnées et copiées sont maintenant collées, comme vous pouvez voir en vidéo. Si vous voulez coller à nouveau le même données aux autres lignes, Utilisez la même manière. Cliquez sur le menu Édition et cliquez sur l'option Coller. Voilà! Nous avons fait les deux copies des données sélectionnées. Donc, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller les données dans les feuilles de calque. Voyons maintenant ce qu'est la fonction. Rechercher et remplacer. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la fonction Rechercher et remplacer? <coughs> avec l'aide de Rechercher, vous pouvez rechercher n'importe quel mot dans votre document. Puis, avec Remplacer, vous pouvez remplacer le même mot par celui de votre choix. Maintenant, allez-y, trouvez votre nom dans votre feuille et remplacez-le par un autre mot. Si vous avez des doutes, apprenez en regardant la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option « Rechercher et remplacer » dans « Spreadsheet ». Tout d'abord, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur le sous-menu Rechercher et remplacer, vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-F. Une boîte de Rechercher et remplacer apparaîtra. Ensuite, tapez le mot « Que vous voulez rechercher » dans la boîte de Rechercher. Dans cette vidéo, nous tapons « MAIN ». Ensuite, cliquez sur le bouton Rechercher. Une message paraîtra. Puis cliquez sur Oui. Vous voyez que le mot ma est mis en évidence dans la feuille. Continuez à appuyer le bouton Rechercher pour mettre en évidence le même mot. Partout dans la feuille. Ensuite, cochez l'option Respecter la case. Puis, cliquez à nouveau sur le Bouton Rechercher et cliquez sur Oui. Puis, tapez un autre mot dans la boîte de Rechercher. Ici, nous tapons Emma. Ensuite, tapez le mot que vous voulez remplacer par le mot Emma. Vous pouvez taper le mot pour remplacer dans la boîte de remplacer par. Ici, nous tapons Alice. Ensuite, cliquez sur le bouton remplacer. Voilà, le mot Emma est remplacé par Alice, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le bouton fermer. Donc, c'est comme ça, nous pouvons rechercher les mots et les remplacer par l'autre mot dans une feuille de calque. Voyons maintenant l'option Remplir. Avec l'option Remplir, vous pouvez choisir où vous voulez remplir les données sélectionnées en choisissant de sélectionner des cellules dans la colonne au-dessus de laquelle se trouvent les données ou vers le bas, ou vers le gauche, ou vers la droite. Regardons maintenant la vidéo et découvrons l'option Remplir. Apprenons comment utiliser l'option Remplir dans Spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Puis, cliquez sur le menu Édition et amenez le curseur sur l'option Remplir. Vous pouvez voir qu'aucune option n'est activée. Alors, vous faites activer les options de Remplir. Sélectionnez la colonne entière. Puis, cliquez sur le menu Édition et amenez le pointeur sur l'option Remplir. Et cliquez sur l'option Bas. Voilà, toutes les cellules du colonne sélectionné sont remplies avec les données de la première cellule, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la prochaine colonne et cliquez sur le menu Édition. Puis, amenez le pointeur sur l'option Remplir et cliquez sur l'option Horde. Voilà! Toutes les cellules du colonne sélectionné sont remplies avec les données de la dernière cellule, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez une ligne, comme entrée en vidéo. Puis, cliquez sur le menu Édition et amenez le pointeur sur Remplir. Notez que quand nous sélectionnons les colonnes, nous verrons les différentes options de remplir activées. Et si nous sélectionnons les lignes, les différentes options de remplir sera activées. Maintenant, sélectionnez deux colonnes ensemble et cliquez sur le menu Édition. Puis, amenez le pointeur sur Remplir et cliquez sur l'option droite. Voilà, les données des cellules des colonnes sélectionnées sont remplies avec les données de la cellule à roche, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez, ensuite, sélectionnez les prochaines colonnes et cliquez sur le menu Édition. Puis, amenez le pointeur sur Remplir et cliquez sur l'option Gauche. Voilà, les données de la colonne science sont copiées et remplies à la colonne gauche, comme en trait en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons remplir les données et les contenus des différentes colonnes et lignes en bas, en haut, à gauche et à droite dans une feuille de calque. Découvrons maintenant l'option Supprimer le contenu. En utilisant l'option Supprimer le contenu, vous pouvez supprimer tout le travail que vous avez effectué sur votre feuille. Cependant, il vous sera demandé ce que vous souhaitez supprimer, comme du texte, un numéro, une date et d'autres options de ce type. Regardez la vidéo pour apprendre à utiliser la fonction Supprimer le contenu. Apprenons comment supprimer le contenu des cellules dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, cliquez sur le menu Édition et cliquez sur l'option Supprimer du contenu. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Supprimer du clavier pour utiliser cette commande, une boîte supprimée du contenu apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner le critère que vous voulez supprimer. Alors, tout d'abord, sélectionnez les données. Puis, appuyez sur la touche Supprimer du clavier. Et si vous voulez supprimer le texte, décochez l'option Texte dans la boîte de supprimer du contenu et cliquez sur OK. Voilà, le texte est supprimé, comme vous pouvez voir en vidéo. Appuyez à nouveau sur la touche Supprimer pour faire apparaître la même boîte. Ensuite, cochez l'option Texte et cliquez sur OK. Voilà, le texte restant est supprimé. Donc, c'est comme ça, nous pouvons supprimer les contenus des cellules dans une feuille de calque. Ensuite, vous allez découvrir la fonction Supprimer des cellules. Comme son nom indique, si vous souhaitez supprimer une cellule, vous utiliserez l'option Supprimer des cellules. En regardant la vidéo, vous apprendrez à utiliser la fonction Supprimer des cellules. Regardons cette vidéo pour apprendre comment supprimer les cellules dans une feuille de calque. Tout d'abord, ouvrez la feuille ou vous voulez travailler. Ensuite, sélectionnez la cellule. Puis, cliquez sur le menu Édition et cliquez sur l'option Supprimer des cellules. une boîte de supprimer des cellules par ritra. Vous y verrez quatre options. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option selon votre convenance et choix. Vous pouvez soit déplacer les cellules vers le haut, vers le bas, ou supprimer des lignes entières ou des colonnes entières. En ce moment, nous sélectionnons Déplacer les cellules vers le haut et cliquez sur OK. Voilà, les cellules Selon le mode de sélection et supprimer. Ensuite, sélectionnez une autre cellule à supprimer. Puis, cliquez sur le menu Édition et cliquez sur l'option Supprimer des cellules. Maintenant, sélectionnez l'option Déplacer les cellules vers la gauche et cliquez sur OK. Voilà. La cellule est déplacée vers le gauche, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la cellule et cliquez sur le menu Édition. Et cliquez à nouveau sur l'option Supprimer des cellules. Puis, sélectionnez l'option Supprimer des lignes entières. Et cliquez sur OK. Voilà. Les contenus de la ligne entière sont supprimés, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, si vous voulez supprimer la colonne entière, sélectionnez la cellule principale de la même colonne et cliquez sur le menu Édition. Puis, cliquez sur Supprimer des cellules et sélectionnez l'option Supprimer des colonnes entières. Puis, cliquez sur OK. Voilà, les contenus de la colonne entière sont supprimés. Donc, c'est comme ça, nous pouvons supprimer les cellules dans une feuille de calque. Vous allez maintenant découvrir l'option Failli. Avec l'aide de l'option Failli, vous pouvez déplacer, copier, ou supprimer une feuille. Regardons la vidéo et voyons comment l'option Feuille est utilisée. Apprenons à utiliser les différentes feuilles et les travailler ensemble dans le spreadsheet. Maintenant, vous pouvez voir que la feuille 2 est ouverte comme c'est mise en gras. Tout d'abord, cliquez sur le menu Édition. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Feuille. Puis, cliquez sur Déplacer ou Copier. Une boîte de déplacer ou copier la feuille apparaîtra. Ici, vous pouvez voir que nous n'avons pas encore attribué un nom de feuille. Vous pouvez aussi voir la même chose sur la barre de titre. Ensuite, vous pouvez décider où vous voulez déplacer ou copier votre feuille. Ici, vous pouvez voir que trois feuilles sont disponibles. Vous pouvez déplacer la disposition de feuille 2 selon votre choix. Si vous voulez copier cette feuille, vous pouvez cocher sur l'option Copier. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option pour déplacer votre feuille. Cochez l'option Copier et cliquez sur le bouton OK. Voilà. Maintenant, la feuille est déplacée selon la position que nous avons sélectionnée. Et c'est aussi Copier. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle feuille. En y cliquant, comme on en vidéo. Maintenant, nous avons ouvert la copie de feuille 2. Cliquez à nouveau sur le menu Édition et amenez le pointeur sur l'option Feuille. Si vous voulez supprimer la feuille, cliquez sur l'option Supprimer. Une boîte apparaîtra qui vous demandera. Si vous voulez supprimer la feuille sélectionnée. Si vous voulez supprimer, cliquez sur Oui. Voilà, la feuille est supprimée que nous venons de copier, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, nous avons trois feuilles disponibles dans le document. La copie de feuille 2 est supprimée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les différentes options de feuilles étaient travaillées dans Spreadsheet. Sélectionnez maintenant la deuxième feuille, puisque vous y avez créé un tableau. Vous allez ensuite apprendre à utiliser certaines formules comme la somme, la multiplication, la soustraction et la division. Pouvez-vous dire pourquoi la formule de la somme est utilisée? Avec la formule de la somme, vous pouvez obtenir les totaux. Regardez l'image qui vous est présentée et qui vous montre comment la formule de la somme peut être utilisée. Ensuite, la soustraction consiste à enlever une partie de quelque chose. Vous allez maintenant apprendre comment utiliser la fonction « Produit ».« Produit » fait appel au tableau arithmétique. La dernière formule de cette classe est le quotient. La division consiste à faire des parties d'un tout. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation des formules dont nous venons de discuter. Apprenons comment faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division dans une feuille de calque. Tout d'abord, sélectionnez la cellule d'addition et insérez le signe égal du clavier. Ensuite, sélectionnez la valeur que vous voulez ajouter. Puis, insérez le signe plus du clavier. Ensuite, sélectionnez une autre valeur. Puis, sélectionnez une autre valeur pour l'ajouter. Puis, appuyez sur la touche en du clavier pour faire l'addition. Voilà, les valeurs que nous avons sélectionnées sont ajoutées, comme en traite en vidéo. Ensuite, Sélectionnez la cellule suivante, puis insérez le signe égal, puis sélectionnez la valeur, puis insérez le signe plus et sélectionnez une autre valeur. Insérez à nouveau le signe plus. Ensuite, sélectionnez une autre valeur et appuyez sur la touche entrée pour obtenir le résultat d'addition. Voilà, nous avons obtenu le total, la totale des numéros sélectionnés. Nous pouvons aussi obtenir le total des autres numéros automatiquement. Pour cela, vous devez cliquer sur le petit signe « plus » qui se trouve dans le coin inférieur droit de la cellule sélectionnée. Vous devez cliquer sur ce petit signe « plus » et le fait glisser vers le bas, comme on travaille en vidéo. Voilà, le total des numéros suivants est généré automatiquement comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, pour faire la soustraction, cliquez dans la cellule de soustraire, puis insérez le signe égal du clavier. Ensuite, sélectionnez, ensuite, sélectionnez le plus grand nombre, puis insérez le signe moins du clavier. Ensuite, sélectionnez un autre numéro et appuyez sur la touche entrée pour obtenir la soustraction, comme entrée en vidéo. Puis, sélectionnez la cellule suivante et insérez à nouveau le signe égal, puis sélectionnez le plus grande valeur numérique. Ensuite, insérez le signe moins, puis sélectionnez L'autre valeur numérique est appuyée sur la touche entrée. Ensuite, pour insérer la soustraction des autres valeurs numériques automatiquement, cliquez sur le signe « plus » dans le coin inférieur droit de la cellule sélectionnée et faites-le glisser vers le bas, comme on trait en vidéo. Voilà, la soustraction est faite automatiquement. Pour les trois lignes restantes, comme montré en vidéo. Maintenant, pour multiplier les numéros, cliquez dans une cellule de multiplier. Ensuite, insérez le signe égal du clavier. Ensuite, sélectionnez la première valeur numérique. Ensuite, insérez le signe de multiplication du clavier. Puis, sélectionnez une autre valeur et insérez à nouveau le signe multiplication comme on travaille en vidéo. Puis, sélectionnez la troisième valeur numérique et appuyez sur la touche Entrée pour obtenir le produit de ces valeurs insérées. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, Sélectionnez la valeur numérique. Ensuite, insérez le signe multiplication et sélectionnez une autre valeur numérique. Et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le produit des valeurs insérées est obtenu. Ensuite, cliquez sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le bas comme montré en vidéo pour générer automatiquement le produit des valeurs numériques suivantes. Notez que dans la boîte de ligne de saisie, vous pouvez voir la formule insérée pour faire la multiplication. Pour chaque résultat de multiplier ou soustraire ou addition, vous pouvez voir la formule dans la boîte de ligne de saisie. Maintenant, faisons la division. Pour cela, sélectionnez la première cellule de division. Et insérez le signe égal. Puis, sélectionnez le numérateur. Ensuite, insérez une barre oblique, comme on traite en vidéo. Puis, sélectionnez le dénominateur. Et appuyez sur la touche entrée pour obtenir le quotient. Voilà, la division est faite. Utilisez la même méthode pour faire la division pour la ligne suivante. Vous devez sélectionner tout d'abord le numérateur et insérer une barre oblique, puis insérer le dénominateur et appuyer sur la touche entrée pour générer automatiquement le quotient ou le résultat de division, utiliser la même méthode que nous avons faite dans les étapes précédentes. Donc, c'est comme ça, nous pouvons faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division dans une feuille de calque. Ensuite, nous allons apprendre une autre méthode d'utiliser les formules de somme, produit et quotient dans le spreadsheet. Regardez la vidéo suivante pour apprendre comment utiliser la formule de somme, produit et quotient. Apprenons comment utiliser les formules de somme produit et caution dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, cliquez à l'intérieur de la première boîte de colonne Somme et insérez le signe égal. Puis, tapez Somme. Ensuite, insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez la plage des valeurs numériques que vous voulez ajouter. Vous pouvez aussi voir la formule de sommes dans une boîte, comme on en vidéo. Continuez à sélectionner les valeurs numériques. Après avoir sélectionné toutes les valeurs numériques, fermez le parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, la somme des nombres sélectionnés est générée. Ensuite, cliquez dans la prochaine cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez Somme et d'insérer la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez les nombres que vous voulez ajouter. Après avoir sélectionné tous les nombres, fermez la parenthèse. Et appuyez sur la touche entrée. Ça vous donnera le total des valeurs numériques sélectionnées, comme vous pouvez voir en vidéo. Continuez à utiliser la même formule et la même méthode pour générer le total des autres valeurs numériques. Ensuite, si vous voulez générer le total des valeurs numériques restantes automatiquement, cliquez sur le petit signe plus au coin inférieur droit de la boîte de cellules et faites-le glisser vers le bas comme on trait en vidéo. Ça vous donnera le total des autres nombres automatiquement. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la première cellule de colonne « Produit ». Puis, insérez le signe égal et tapez « Produit ». Puis, insérez la parenthèse « C » et sélectionnez un nombre. Puis, sélectionnez un autre nombre. Ensuite, sélectionnez le troisième nombre. Et fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le produit des nombres sélectionnés est généré, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la cellule suivante de colonne Produit et insérez le signe Égal. Puis, tapez Produit. Et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez la plage des nombres que vous voulez multiplier. Puis, fermez la parenthèse. Et appuyez sur la touche Entrée. Vous pouvez aussi voir sa formule en même temps. Voilà, le produit des valeurs numériques sélectionnées est obtenu, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, pour obtenir le produit des autres valeurs numériques restantes, cliquez sur le petit signe « plus » au coin inférieur droit de la boîte de cellules et faites-le glisser vers le bas. Ça vous donnera le produit des autres nombres automatiquement. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la première boîte de colonne « Caution » et insérez le signe égal. Puis, tapez « Caution ». Ensuite, insérez la parenthèse « C » puis sélectionnez le numérateur comme entrer dans la boîte de formule. Après avoir sélectionné le numérateur, puis sélectionnez le dénominateur. Puis, fermez le parenthèse et appuyez sur le touche-entrée. Voilà, nous avons obtenu le quotient de numérateur et dénominateur sélectionné. Ensuite, utilisez la même manière et la même formule pour obtenir le quotient de numérateur et dénominateur de la ligne suivante. Voilà, nous avons obtenu le quotient des valeurs sélectionnées. Ensuite, si vous voulez générer le quotient, ensuite, revenez dans la deuxième cellule de colonne Quotient. Et si vous voulez obtenir le quotient des autres numérateurs et dénominateurs des lignes suivantes automatiquement, cliquez sur le petit signe « plus » et faites-le glisser vers le bas. Donc, c'est comme ça nous pouvons obtenir la somme, le produit et le quotient des valeurs numériques dans une feuille de calque. Maintenant, vous allez tout convertir votre fichier en PDF. Vous avez déjà appris Comment convertir un fichier en PDF dans le module Writer et Impress? Enregistrez ensuite votre fichier sur le bureau. Le cours d'aujourd'hui se termine ici. Assurez-vous tout d'enregistrer votre fichier et fermez-le. Puis, éteignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris les notions d'annuler, de refaire, de couper, de couper, de copier, de coller et de rechercher et remplacer, ainsi que les notions de supprimer le contenu, supprimer les cellules et la feuille. Vous avez également appris quelques formules comme somme, soustraire, produit et division. Alors, bonne journée et à bientôt!